Je vais vous montrer maintenant un ou deux exemples de rapports que nous pouvons créer avec Reporting Services. Reporting Services a une partie client qui est euh, organisée en tant que site web avec ce qu'on appelle le Report Manager où on peut aller euh, parcourir des arborescences et visualiser le résultat des rapports. Et puis une partie développement, ici, une partie de, de création de rapports dans Visual Studio qui nous permet euh, de développer nos rapports à partir... de d'une toolbox qui comporte quelques composants, notamment table, des listes, des sous-rapports, des euh, graphiques, des jauges, etc. Et puis on a un composant central qui s'appelle le matrix, qui permet à la fois de mélanger une table et puis un tableau croisé, et de faire pas mal de choses. Donc Voici un exemple qui s'appuie sur la base de données AdventureWorks, la partie opérationnelle. Et euh, si je fais un preview, Bien, vous voyez qu'on a ici un tableau croisé, il y a les possibilités d'avoir un petit peu de dynamisme sur le rapport avec des sections qui s'ouvrent et qui se ferment et qui nous permettent d'avoir soit, ici vous voyez, des totaux, soit des sous-totaux. Ensuite, on peut faire la même chose ici. On peut avoir des rapports avec une table des matières ici pour aller plus facilement dans différentes parties du rapport. On peut bien sûr avoir des rapports qui se basent sur des paramètres en entrée, qu'on va saisir pour déclencher le calcul du rapport par rapport à voilà, un paramètre quelconque, une année, un nom de client, etc. Ces rapports, on peut ensuite les exporter dans différents formats, soit en image, soit en PDF pour l'impression, soit en Excel, pour pouvoir manipuler ensuite les données qui ont été générées, qui sont devenues statiques dans Excel, et puis en Word, bien sûr, pour avoir le tableau dans Word. Ces rapports, on peut aussi les faire générer par le serveur et les envoyer sous forme d'abonnement, par email, par exemple, avec une pièce jointe en PDF, en Excel, ou bien avec le résultat directement en HTML dans le corps du message du mail. Donc voilà pour les fonctionnalités principales. Je vous montre un autre rapport basé sur un graphique et en preview. Vous voyez qu'ici, nous avons des paramètres à entrer. Donc on va prendre un mois, on va prendre le mois de novembre de quelle année 2008 pour quel employé essayons ça et on clique sur view report pour avoir voilà, un rapport de euh, ses ventes pour novembre 2008. Donc ici la langue est en anglais mais la langue eh bien elle va être dynamiquement gérée par le navigateur en fait puisque le navigateur euh, a une information de langue et le rapport va pouvoir être par rapport à certains affichages, comme le nom du mois, eh bien ce sera géré dynamiquement, tout comme la langue générale de Report Manager, l'interface web dont je vous parlais. Donc voilà pour euh, Reporting Services, un outil très agréable pour le développement. On peut faire des choses assez complexes finalement. Ce n'est pas un outil aussi développé que Business Object, bien entendu. C'est un outil relativement simple, mais qui permet quand même d'aller assez loin, de faire rapidement des rapports qu'on peut distribuer très facilement aux utilisateurs, d'avoir une interface web sur laquelle ils peuvent aller chercher leurs rapports, qui gère bien entendu la sécurité dans un, un réseau Windows, et donc qui facilite grandement la vie de l'analytique sur tout ce dont on a besoin de générer au quotidien, comme rapport, état imprimé, liste, etc.